Qu'est-ce qui change avec ma voix Vous avez peut-être remarqué un détail étrange dans l'exposé qui vient de vous être fait. On n'entend jamais parler des citoyens. Pourtant, les lois régissent nos vies. Elles déterminent le montant des impôts que l'on paie, les peines de prison, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales, et tant d'autres choses encore. Alors que l'examen et le vote des lois est au cœur du fonctionnement de notre démocratie, nous n'avons pour l'instant aucun moyen de faire entendre notre voix. Mais avec ma voix, tout change. Chaque texte législatif donne lieu à un débat entre les Français et les Françaises, expriment leur position grâce à une plateforme en ligne. Donc les députés Mavoie relèveront telles quelles les décisions des citoyens et des citoyennes à l'Assemblée nationale. On ne va plus se contenter de regarder d'un œil les débats à la télé, mais on va y participer. Par exemple, si sur un projet de loi, les positions exprimées sur la plateforme se répartissent en 60% pour, 30% contre et 10% d'indécis, à supposer que 10 députés Mavoie soient élus, 6 d'entre eux ou elles voteront pour, 3 contre et 1 s'abstiendra. Oui, mais si un des projets de loi ne m'intéresse pas du tout. Mais dans l'expérimentation ma voix, il n'y a aucune injonction à la participation, car euh, nous avons toutes et toutes nos vies personnelles, professionnelles à mener. On ne peut pas être en permanence sur toutes les lois, contrairement aux députés qui sont censés l'être. Alors, peut-être qu'un jour, on nous déciderons que la participation à la vie de la cité est primordiale et qu'il y aura un temps pour que chacun puisse s'investir pleinement dans sa citoyenneté. Ma voix crée une possibilité pour être acteur des lois directement. Ça existe pour que les lois qui nous heurtent et nous passionnent, ce sera d'ailleurs très intéressant de voir que sur certaines lois, il n'y aura personne. Peut-être que ces textes n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale alors. Bref, nous verrons au fur et à mesure de l'expérimentation ce que nous en apprenons collectivement. Tout le monde ne participera pas sur chaque projet ou proposition de loi. Ce qui est important, c'est de permettre à chacun de le faire. Si tu veux, tu peux. Donc, il faut bien comprendre que ma voix est une expérimentation. Et donc, ça se fait par étapes et progressivement. C'est une école de capacitation citoyenne. Et pour cela, il faut apprendre pas à pas pour nous conforter dans notre légitimité et grâce à la pratique. On ne n'est pas citoyen, on le devient. Par exemple, la première année, les gens décideront des lois dans son ensemble. Loi renseignement, loi travail ou la loi Macron. Et une fois qu'on sera tous et toutes à l'aise sur la décision dans son ensemble, on passera à l'étape 2, descendre dans les amendements des textes. Ce serait une deuxième année, vote des lois et des amendements. Une fois qu'on est à l'aise sur ces étapes, on passe à l'écriture de la proposition de loi. Année 3, par exemple, des gens vont commencer à travailler sur des thématiques, euh, chercher des données, les analyser, coécrire une proposition de loi, et vont la faire passer à travers les députés ma voix et d'autres si nécessaire. Mais on n'en est pas là. D'abord, gagner une ou des circonscriptions. Ensuite, apprendre à se déterminer chacun sur une loi, puis les amender, puis faire des propositions. Nous testerons, au cours de ces étapes, des outils pour nous aider à nous déterminer, comme les conférences de consensus, les jurys citoyens, que nous financerons avec la réserve parlementaire qui sera pour une fois utilisée au service de la fabrication de la loi.